Cette pyramide, on la connaît bien à Jérusalem. C'est celle de la boutique des Cher Kassem, vendeur d'épices de père en fils depuis cinq générations. Elle est fabriquée avec du zaatar, l'incontournable de la boutique. The special thing is zaatar. We still have the the, the good taste of zaatar my grand grandfather, and we still have the recipe of my grand grandfather here. It's right how to make faire the spices. En Terre sainte, on aime consommer le zaatar avec du pain, de l'huile et parfois du fromage frais en guise de petit déjeuner. Mais le zaatar, qu'est-ce que c'est exactement Une herbe ou un mélange C'est un peu de tout ça. Le zaatar, c'est une herbe qui s'appelle, en latin, Origanum Syriacum. Et donc c'est l'origan syrien, mais dans le terme syrien, de l'ancienne Grande Syrie. Donc la Syrie, le Liban et la Palestine. Le zaatar pousse donc dans la région et le mélange qu'on fabrique avec varie selon les pays. Il n'y a qu'une recette, c'est du zaatar séché, du sumac, un peu de sel, qu'on va moudre ensemble et après on rajoute de la sésame grillée et c'est tout. Il y a quelque chose de commun entre cette feuille-là et le mélange du zaatar, c'est ce goût piquant. Dans la boutique des Cherkasem, on y ajoute un élément atypique, conformément aux recettes de l'arrière-grand-père. So we add the most important thing not everybody they use the bottom. Bottom is like a pistachio, pistachio c'est comme It's like a taste of pistachio. They they give the za'atar color a very beautiful taste. The authentic Palestinian za'atar it include pistica Palestina, what we call in Arabic bottom, uh, and uh, this what we call bottom, I'm gonna. Je vous apporter ici pour vous montrer. Comme vous pouvez le voir, il vient de différentes couleurs, de uh, red, de green et de bluish. Et il ressemble à un de pépicou, mais c'est en fait de la famille de pistachio. Family. Pistica, c'est un mot latin pour « nuts ». Et Palestina, c'est une espèce qui s'est créé ici, en Palestine. Cette petite noix est le fruit du térébinte, un arbre mentionné plusieurs fois dans la Bible. Elle est aujourd'hui tombée dans l'oubli, et les zaatars qui en contiennent encore se font rares. Lorsqu'il est encore frais, le zaatar possède de bonnes vertus médicinales. Il soulège par exemple les pathologies respiratoires et aide à la digestion. Moi, ce que j'adore avec une mebile, c'est que j'ai droit toujours au côté médicinal des choses aussi. Une nabil, euh, utilise la maramia et le zaatar pour faire des, des boissons avec aussi, des boissons chaudes. Mais elle, a, mais elle reconnaît qu'elle aime bien le sucré, donc elle rajoute du sucre. Je pense que ça perd un peu de son effet. Qu'on parle de la plante ou du mélange aromatique, le zaatar est bel et bien enraciné dans cette terre. Oserait-on dire que c'est le goût de la terre sainte C'est un des goûts de la Palestine. Oui, pour moi, le zaatar fait partie de ses goûts. Mais il y en a tellement...